Soir bleu d'été, j'irai dans les sentiers Picoté par les blés, fouler l'herbe menue Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds Je laisserai le vent baigner ma tête nue Mec, prends ta plume quand ton esprit nocturne prend une mauvaise tournure pour fire l'infortune J'ai vu les thunes rendre des vies dures J'ai mis la mienne dans l'écriture Et là le sens est apparu Je passe des heures dans la nature Sans être sûr de ma philosophie Entouré d'êtres humains, je ne pense à rien Sur un chemin, je gratte ce qui me vient Dans la nature, la solitude nous rend sereins Et dans les villes s'estamplent bien Fais grandir le trousseau, matérialiste à tous le credo. J'aime la nature comme rousseau, j'y compose mes morceaux Décompose les choses, la vie, la vie me fatigue Le mal du monde j'empathie, alors je manie les rimes Rêvant qu'elles soient toutes apprises Mon univers sera le fer, mes postes ton verre et gratte en un Quitter la terre, se vider la Terre, gratter un texte, ça rend serein Cette société obscène m'a poussé à me trouver un nom de scène Dénoncer les idées obsolètes que tout Tout s'apprécie Enfin, vide-toi le crâne du mal frangin et si personne ne trouve sa peau, surtout ne compare comme un cheval au galop Je rappe un pied contre mon cœur, un peu comme Rimbaud Posé près d'un arbre, les baskets pleines de All-Star Mais mon passant, crime de barge dans ton putain de crâne Si toi aussi à cause de gros connards, t'as envie de dire je me barre Car c'est seulement avec la vue du quart que tout s'explique T'as envie d'aller quelques part, sortir ton âme des fleurs du mal, car tout s'applique Alors tu grattes pour t'en sortir et tu t'appliques Un autre langage dans lequel t'es T'es malade, pendule. Pourquoi après avoir perdu ta petite amie, tu veux jouer au pendu Cela t'étouffe et t'es tout seul. Ça te dégoûte écoute tout seul. Les larmes du doute qui résonnent dans ta tête. Et tu souhaites qu'apparaisse le mot amour dans les cinq lettres. Hanté par celle de son nom. Remplace la corde par mon blase. Au lieu de pendre, j'ai mon sang. Mes rimes ne sont jamais nazes. Je ai une âme à mon âge et tout ça je le fais grâce au rap Le monde est vaste et je nage dans les larmes de mon mal Cela m'émeut de savoir que toi aussi t'écris des rimes Qui finissent par détruire le mal La vraie violence s'applique dans le silence et celle qui lance ton esprit dans l'erreur C'est quand ta ce vide malgré le système riche Et que le mérite transforme en chance Rien n'est idyllique sur terre, c'est ce qu'ils veulent que tu penses Vite-toi le grain du mal frangin. pose toi près d'un arbre et puis gratte sans fin. Vite-toi le grain du mal frangin. pouve toi près d'un arbre et puis gratte sans fin. Vite-toi le du mal frangin. L'homme s'écarte de l'animal et casse son habitat. Écarte du bonheur, sache qu'il n'y a pas de bonne heure. Grande mère l'optique c'est de te faire perdre t la vue. Penser prosaïque, qu'il s'applique afin que tu sois déçu. La vie c'est comme une randonnée pour atteindre le sommet. Tu te fais mal au pied, mais t'es heureux une fois que tu es. Au bout du sentier, t'es peut-être le centième, Mais au-dessus seul le sentiment. Sans ça, c'est sûr d'être un phénomène. Je ressasse mes baies sur mes plans bon, C'est qu'elle approche la prophétie, mes rimes, il félicite. C'est la ce que je vise, y'a pas de prophétie. Alors je me réfugie dans cette belle poésie. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien Mais l'amour infini me montera dans l'âme Et j'irai loin, bien loin Comme un bohémien par la nature Heureux, comme avec une femme